Alors cette langouste est exceptionnelle dans le sens où elle est, elle est vraiment très grosse. C'est un animal qui est euh, en dehors des tailles qui sont décrites pour cette espèce. On est sur une, euh, un animal qui mesure euh, de la tête jusqu'à l'extrémité de la queue 68 cm pour un poids de 6 kg. Alors que les, les données dans la littérature euh, donnent une taille maximum de l'ordre de 50 cm avec un poids d'environ 4 kg. Quoi. Euh, donc là on est vraiment largement au-delà et il y a pas de, on n'a pas trouvé de données euh, fiables qui indiquent des, des animaux aussi gros que ça. Donc elle est vraiment euh, très spectaculaire. On l'a vu quand on compare par rapport aux autres langoustes dans ce bassin, la différence est vraiment euh, spectaculaire. Alors cette langouste a été pêchée par des, des pêcheurs de l'Octudie au large de la Bretagne. Cette langouste va être visible dans le bassin euh, Chausset Saint, qui est euh, dédié aux langoustes euh, bretonnes. Alors il y a une espèce différente de celle qui peuple habituellement ce bassin, qui sont des, des langoustes rouges ou langoustes royales qu'on trouve le long des côtes bretonnes. Là il s'agit de la langouste rose qui vit au large des côtes bretonnes et jusqu'à la Mauritanie. C'était la langouste qui était pêchée par les langoustiers de Camaret, de Douarnenez dans les années 50 jusqu'aux années 90, et euh, qui se différencie par sa couleur, comme son nom l'indique, hein, qui est beaucoup plus rose que la langouste bretonne. Euh, donc elle va évoluer parmi euh, ces langoustes euh, avec euh, quelques homards également qui sont dans ce bassin et donc visibles dès aujourd'hui à Ossanopolis.